Euh, salut tout le monde euh, Bon bah petite vidéo aujourd'hui euh, Si vous voyez ça c'est que sur cette semaine j'avais pas trop d'inspiration et c'est un petit peu le seul sujet que j'ai trouvé et euh, à vrai dire il y avait probablement déjà des réponses en ligne et des, des vidéos sur ce sujet là mais c'est un petit peu une vidéo euh, bonus ou passe-temps, je sais pas comment on pourrait définir ça, en tout cas c'est pas dingue mais en tout cas actuellement euh, j'avais fait ceci donc ceci, qu'est-ce que c'est bah, Vous le voyez tous très bien. C'est une banane sous vide. Alors, à l'origine, euh, j'ai vraiment pris une banane. Euh, bon, j'en ai bouffé la moitié, je me suis dit qu'on n'allait pas gâcher une banane entière pour ça. Euh, et de la mettre complètement sous vide. La chose étant qu'il n'y avait complètement aucun euh, volume d'air. Hein, rien du tout, c'était complètement ventousé. Et plus les jours sont passés, plus elle a commencé quand même... À se décomposer, mais très lentement sur elle-même, ce qui a donné ce résultat-là au bout de deux semaines. On est vraiment sur deux semaines pile de décomposition. Euh, comme vous le voyez, on a même une, une, une faible quantité de liquide, Alors, voilà, de jus de banane en décomposition. La banane est également, hop là, comme ça dans le cadre, complètement molle. Hein. Vous voyez, elle recrache son humidité. Et euh, elle n'a plus aucune structure apparente. Euh, donc on a une mise sous vide qui est complète, hein, impeccable. Hein, donc aussi bien en bas qu'en qu haut. Dans les deux cas, euh, les coutures n'ont pas bougé. <rire> Mais on pourrait dire que euh, voilà, les aliments se décomposent quand même lentement. Je pense qu'on est sur un rythme de décomposition 2 à 3 fois plus lent. Potentiellement sur quelque chose dans, dans ce sens là euh, donc voilà, c'est pas dingue <rire> c'est pas dingue du tout euh, donc voilà, Bon en tout cas euh, si ce petit, ce petit bout de vidéo vous a plu et cocao, vous aimeriez savoir ce qui se passe si on met une, une banane entière ou une pomme, une poire une pastèque même entière dans un sachet, eh ben n'hésitez pas ou un melon <rire> N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire au okay, cas où à vous abonner en cliquant juste ici. Vous avez une autre de mes vidéos juste ici. Et puis bah, sur ce, bah, bonne fin de journée, bonne matinée, au bon choix. Et puis, euh... et, puis, et puis, et puis et puis et puis il y aura une autre vidéo, donc quand même vraiment sur une vraie, la vraie machine sous vide, vous l'avez vu en unboxing sur la chaîne. Euh, mais vous l'aurez également sur la chaîne. Mais avec euh, comment faire euh, de la viande séchée, ou du canard séché, ou du bœuf séché, ou un petit peu toutes ces variantes-là d'aliments euh, intéressants et, et plutôt bons. Donc euh, voilà, j'espère que cette vidéo-là, par contre, vous plaira. Là, j'ai vraiment publié ça parce que j'avais plus rien en stock. Euh, mais bon, voilà. Sur ce, bah, bonne fin de journée et puis une prochaine. Ciao.